On est tous pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les nanosciences, pour ou contre les OGM. Mais qui d'entre nous est capable de dire ce qu'on met vraiment dans un réacteur nucléaire, ce qu'est une réaction de fission, comment ça fonctionne, qu'implique égal MC2, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche, un OGM Personne. L'ultra-crépidarianiste, un mot savant pour dire que souvent on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas. Et c'est dérivé d'une locution latine qui est sutor ne supracrépidam qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Moi j'ai noté euh, cette tendance-là au tout début de l'épidémie. Je rentrais de, du Chili et en arrivant en France, alors que le confinement avait commencé depuis euh, quelques jours, je voyais des tweets euh, écrits par des personnalités politiques, parfois de très haut rang, qui commençaient par « je ne suis pas médecin, mais je pense, etc. » et euh, après cette déclaration honnête d'incompétence, s'en suivaient des injonctions euh, sur ce qu'il fallait faire ou penser à propos de tel ou tel traitement au tout début de l'événement. Et ça m'avait étonné qu'on puisse avoir autant d'assurance alors même qu'on vient de déclarer qu'on est incompétent. J'ai remarqué, en étudiant un peu la question, que c'était une tendance assez naturelle qui a d'ailleurs été étudiée par des, des psychologues américains à la fin du 20 siècle qui s'appelle Donning et Kruger qui avait remarqué que, pour se rendre compte qu'on est incompétent, euh, bah, il faut être compétent. Au début, quand on découvre un nouveau champ, eh bien, on se sent spontanément compétent. Par exemple, euh, moi, je connais rien au football, mais si on me demandait d'être euh, sélectionneur de l'équipe de France de football, spontanément, je dirais, pourquoi pas, ça a l'air simple. On s'assoit sur un banc, on fait des gestes, euh, on crie un peu et ça doit être euh, suffisant pour que l'équipe gagne. Et puis, en, en regardant les choses un peu plus près, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Nous sommes tous euh, appelé à être victime de cet ultra-crépidarialisme. Quand vous conversez au café avec vos amis, vous dites des choses qui vont au-delà de vos compétences. C'est tout à fait naturel dans la conversation. Simplement, il faut en avoir conscience. Et quand on a une parole publique, qui peut avoir des effets politiques importants, eh bien, il faut être prudent. L'idée, ce n'est pas du tout de dire que chacun est contraint dans sa liberté à laisser la parole aux experts. En fait, en démocratie, n'importe qui a le droit de poser une question aux experts, de les interpeller, de les interroger. Mais ce n'est pas ce qui est fait là, c'est qu'on donne son avis sans savoir. Nous avons tendance à écouter ceux qui parlent de tout, comme s'ils nous rassuraient, comme si des gens qui ont des formes de certitude, une forme d'arrogance aussi, nous rassuraient dans une période d'incertitude. Dans les mêmes canaux de communication, circulent aujourd'hui des connaissances, scientifiques ou autres, des informations, des commentaires, des opinions, des fake news. Et le fait que toutes ces choses circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant très différents, se contaminent. Moi je me rends compte que les gens qui sont modérés, qui sont prudents, euh, qui sont en quelque sorte centristes pour ce qui est des questions relatives à la vérité, parlent beaucoup moins que les gens qui sont euh, extrémistes dans ces domaines. C'est un peu comme au politique. Les gens qui sont aux extrêmes parlent plus que les gens euh, qui font partie de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Et moi je pense que notre démocratie, pour garder de sa vivacité, a besoin que les gens modérés s'engagent passionnément. L'idée même de démocratie a à voir avec le fait qu'on puisse argumenter et s'en donner le temps, sans simplement s'opposer euh, avec des arguments assez primaires qui donnent l'impression que ce sont des arguments d'autorité qui se combattent et non pas des analyses.